Votre attention, s'il vous plaît, la à la gare retarder l'affichage et le départ. Les déchets numéro avec une de Et du les numéro 1050 qui prêts on garde un petit peu quand même pour garder du moelleux, sinon on va avoir une semoule beaucoup trop sèche. Cuite dans ce petit beurre noisette flottant, classique, avec les blancs d'œuf qu'on le ah, mais ce qui est fabuleux dans ces gares, quand même. Pourquoi C'est-à-dire qu'en fait, on fait euh, le menu pour vous, on propose ce menu. Euh, et on fait euh, donc deux entrées au choix, ça dépend la saison. Aussi, en gibier, aussi dans sa boîte de Il y a Oui. oui. oui. oui. oui. oui. Ah, d'habiter au-dessus de la gare ça c'est pratique quand on doit partir euh, en voyage alors moi j'habite en haut en plus mais c'est la vue je pense la vue euh, et puis le, le fait que ce soit totalement vitré on a un paysage qui change en permanence selon les heures de la journée le... bonjour bonjour entrée bienvenue entrée entrée oui, alors vous avez ça c'est l'appartement vous voyez que vous ça, avez le salon, le sal salle à manger, salle à manger et puis voilà. Ça oui. c'est le jardin et de la chance il fait très beau. Oui, oui. on peut rentrer. Oui. Ah, tour ah, oui Tour Eiffel <rire> ici. <rire> Regardez là vous avez une belle vue sur la tour. Eiffel. Ah, vous aurez une plus grande vue sur la Tour Eiffel. Ah oui, ah, oui. bah oui mais il faut des petites ah, pas sans <rire> Il oui. a oui. oui. beaucoup de gens qu'on qu ne voit pas très bien. Que... Habitants de l'immeuble, on peut aller très facilement dans le jardin, se promener, lire. On vous a dit aujourd'hui au niveau de la circulation, voilà on a besoin, c'est bien, c'est parfait. Et des fois, nous, pour des raisons personnelles, on allait à Lyon. Parce que je prenais travailler. le train le matin, je revenais le soir, j'avais pas besoin de... Il y a tout. On, on a tout ici. Donc notre objectif c'est aussi effectivement de, de, de transformer nos, nos gares en vrais hubs de communication.